L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut accéder aux dossiers partagés dans une équipe avec Canva. Donc ici je suis sur canva.com et je vais faire se connecter avec Google. J'ai utilisé le compte d'étudiant tutoriel. Ensuite, ici, il faut bien vérifier qu'étudiant tutoriel est dans la bonne équipe. Alors, il se trouve que là, il a l'équipe d'Anthony Taubin. Et moi, j'ai personnalisé l'entête ici en rouge. Comme ça, quand c'est rouge ici, ça veut dire qu'on est dans la bonne équipe. Ensuite, je vais aller dans Projet. Ensuite, Dossier. Et je retrouve les dossiers que le prof a partagé avec moi, comme ici par exemple, la plante et l'animal de la semaine. Donc ici vous avez deux modèles, plante, animal. Donc en cliquant dessus, vous pouvez utiliser ce modèle pour créer votre propre design à partir du modèle. Vous laissez tel quel et vous changez juste la plante dans le fond. Et ça c'est facile, vous allez dans importer. Donc moi je préparais un hortensia ici, je le glisse dans importation. Et ensuite je viens le glisser dans mon modèle. Alors il faut bien être au début, vous voyez, si je dépasse le trait blanc, ça ne marche plus. Hein. Il faut bien être ici puisqu'il y a des calques, donc la photo elle est bien en dessous. Et ensuite bien, je double clic et là je peux recadrer mon image comme je le souhaite, ou l'agrandir. Et je peux donner un nom à ma plan de la semaine ici, avant de soit l'envoyer au professeur, donc ça c'est moi qui recevrai, soit partager et la télécharger en PNG par exemple pour l'envoyer aux collègues de technique. Dernière petite précision, ici vous avez donc trois Possibilité pour mettre en forme hein, avec trois couleurs différentes. Donc si vous avez plusieurs images pour votre poste, n'hésitez hein, pas à utiliser plusieurs cadres pour mettre en forme chacune des photos. Et voilà